Je suis Gumfall, responsable centre relation client de Microcrète Sénégal. Je vais vous montrer le centre relation de Microcrète Sénégal. Donc c'est ici, avec une équipe de cinq personnes, dont moi-même, que se traite tout ce qui est demande d'information, tout ce qui est également réclamation du client, mais également tout ce qui est assistance, aussi bien de nos clients que de nos correspondants. L'équipe est composée de quatre conseillers qui travaille à partir de 8h jusqu'à 20h. On fonctionne également par système de rotation. Il y a une équipe qui est là à partir de 8h30, qui continue jusqu'à 16h30. Une autre équipe arrive à partir de 16h30 et continue jusqu'à 20h. Donc pourquoi le centre relation client fonctionne jusqu'à 20h C'est pour être à l'écoute de nos clients, être proche de nos clients. Mais également pouvoir assister nos partenaires correspondants au moment où l'agence est fermée. Le centre relation client traite aussi bien les appels entrants de nos clients, à savoir les assistances, les demandes d'information, les réclamations, mais également nous émettons des appels vers nos clients, à savoir des enquêtes de satisfaction pour vérifier leur niveau de satisfaction, mais également lorsque le marketing lance un nouveau produit, on appelle ses clients pour voir est-ce que c'est un produit qui répond aux besoins de nos clients Est-ce qu'on peut parfaire ce produit-là et qu'est-ce qu'on peut rectifier sur ce produit-là Donc on fait des émissions d'appels dans ce sens, mais également on fait des émissions d'appels pour servir de support aux autres départements existants au niveau de Microcredit. Je suis à côté de Soda, donc qui est en train de traiter en ce moment-là une demande d'information. Donc elle est en train de créer ce qu'on appelle un ticket, euh, pour le suivi de la demande du client. On utilise ici Zendesk. C'est un outil ticketing qui permet de voir la traçabilité euh, de l'appel dans un premier temps, mais également de faire le suivi. Est-ce que, est que la demande est traitée en temps Parce que le client également ne doit pas rester comme cela longtemps sans avoir de réponse. C'est cet outil-là aujourd'hui qui nous permet de mesurer est-ce que le client a la réponse qu'il lui faut et en temps et en heure. Donc, on utilise euh, Zendesk pour cela. Il y a aussi l'application euh, x -Lite qui permet de réceptionner l'appel, mais également, ça sert à émettre des appels. Donc, ça, c'est la charte du téléconseiller. Donc, pourquoi cette charte-là Parce que le téléconseiller, c'est quelqu'un qui est à l'écoute directe de nos clients. Donc, Normalement, un bon téléconseiller doit respecter la planification qui est établie. Il ne doit pas être en retard parce qu'il doit être toujours là pour répondre présent à l'appel du client. Il doit être également correctement vêtu, être très professionnel, mais également être attentif durant les formations parce que, euh, qui dit « formation », dit « bonne information » à communiquer aux clients. À l'intérieur de la salle également, un minimum de silence euh, est nécessaire entre collègues pour que chacun puisse entendre ce que l'autre raconte avec le client et ne pas déranger également. En 2016, nous étions sur du 800 appels entrants par mois. Mais, depuis que le centre commence à se faire connaître et que les clients maîtrisent mieux le numéro du centre, euh, les appels vont maintenant à du 1000 et quelques par mois. Parmi ces 1000 appels, nous avons des demandes d'informations qui représentent 90% des appels, mais également de l'assistance qui représente, on va dire, 2% des appels et le reste, les autres, représentent les réclamations. La hausse des appels souvent est liée aux push SMS que les clients reçoit. En général, dès qu'il y a un nouveau produit qui est lancé par le marketing, on envoie un push SMS au client, mais l'information est donnée de façon succincte et on met le numéro du centre relation client. Donc ce client-là, dès qu'il reçoit et le numéro du centre avec, il nous appelle pour avoir plus d'informations sur la nature de l'SMS qu'il a reçu, mais également plus d'informations sur le produit en tant que tel. Donc Cela a contribué également à hausser les appels en 2017. Les téléconseillers aujourd'hui sont habilités à bien répondre à, aux questions de nos clients parce qu'en amont, ils ont suivi une formation sur le produit. Pour ce qui est des appels entrants, les demandes d'informations les plus récurrentes aujourd'hui, ce sont les informations sur le crédit AK, le produit qu'on a lancé, et qui marche fort. Il y a également des demandes d'information sur les virements de salaire. Donc le client appelle pour voir est-ce que son salaire a été viré, mais aussi euh, les horaires, adresses euh, et téléphones de nos agences. En 2016, les réclamations les plus fréquentes concernaient les dysfonctionnements sur le réseau BaoBab, qui occupait le top 1 des réclamations, suivi également de quelques lenteurs en agence. Ça nous a permis d'améliorer tout cela. Et du coup, en 2017, il y a eu une variante sur la typologie des, des réclamations. Le top 1 des réclamations en 2016, qui était euh, sur les dysfonctionnements réseau -baobab, donc n'est plus euh, le top 1. Ça nous a permis de corriger, de rectifier et d'améliorer euh, le système. Euh, de notre réseau Baobab. Du coup, en 2017, maintenant, le top 1 des réclamations, c'est plus les lenteurs en agence, quelques demandes rejetées, mais on y travaille. Parmi les réclamations, il y a également des demandes de crédit rejetées. Donc le client appelle, parce que sa demande a été rejetée, il appelle pour connaître le pourquoi de ce rejet. Et nous, on lui explique que sa demande a été rejetée, mais ça ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam. Il peut réitérer cette demande-là trois mois plus tard. Voilà, le traitement de l'appel également obéit à des normes. Donc, il y a un schéma qui est là établi et le téléconseil est tenu de respecter. Quand le client appelle, déjà, on se présente et on présente la société. On invite le client à s'exprimer. Il y a le traitement de la demande qui nécessite ont un certain nombre de questions, échelons en forme, pour s'assurer qu'on a bien compris la nature de la demande. Une fois qu'on aura fini de traiter la demande du client, on conclut l'appel. C'est ce qu'on appelle la phase closing. Là également, il faut s'assurer que l'on a bien traité la demande du client. L'inviter également à s'exprimer une dernière fois pour voir est-ce qu'il n'a pas oublié des questions, est-ce qu'il n'a pas d'autres demandes qu'on peut traiter. Et on prend congé de façon doublement nominative, toujours en présentant la société, mais également soi-même. Au niveau du centre relation client, on ne traite pas que les appels entrants, ou bien de faire des émissions d'appels. Mais également, on traite... Les, il y a d'autres canaux que le client peut utiliser, tels que les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Il y a également la boîte AID que le client utilise. Il y a aussi les, les e-mails. Le client aujourd'hui a la possibilité de nous contacter par mail. Euh, le canal le plus utilisé aujourd'hui reste les appels. Au niveau du centre relation client, dès qu'on reçoit l'appel du client, la nature c'est une réclamation. Il est automatiquement enregistré via euh, ce qu'on appelle euh, notre outil ticketing Zendesk. Dès qu'il y a la traçabilité au niveau de l'outil Zendesk, euh, on achemine euh, cette réclamation-là au niveau des directions d'agence et on continue à faire toujours le suivi. Une fois que la réclamation arrive au niveau de, de la direction des agences, euh, on attend, on leur donne un peu de temps selon la nature de la réclamation. Parce qu'il y a des réclamations que nous-mêmes on, on peut traiter, donc qui ne nécessitent pas trop un délai d'attente. Là, on fournit la réponse au client en ligne. Maintenant, si les opérations doivent intervenir, on crée le ticket via l'outil Zendesk, qu'on distribue à la personne chargée de traiter la réclamation du client. On lui donne maximum 24 heures pour nous fournir la réponse. Une fois qu'on a la réponse, on rappelle à nouveau également le client pour lui donner la bonne information, s'excuser si nous avons posé du tort et clôturer le ticket. La durée de, du traitement des réclamations dépend de la typologie de la réclamation. Il y a des réclamations qui ne, qui ne durent que le temps de l'appel parce que le téléconseiller a la réponse. Donc on va dire deux minutes 5. Le client a sa réponse, il est content, il raccroche. Par contre, certaines réclamations nécessitent beaucoup plus de suivi. Euh, il y a des réclamations jugées potentiellement graves, par exemple, parce qu'il euh, a été maltraité en agence, donc c'est une réclamation aujourd'hui qu'on achemine au niveau de l'agence pour avoir une réponse de la part du chef d'agence, en tout cas de la part de la direction d'agence. Ce type de réclamation, en général, nous, la promesse qu'on se donne, c'est 24 heures. Au bout de 24 heures, le client doit disposer de sa réponse et on l'appelle. Donc, nous avons un rapport d'activité qui comporte les typologies des réclamations les plus fréquentes, ainsi que la durée de traitement de ces réclamations-là, qu'on communique à la direction générale pour apporter des solutions euh, nécessaire. Voilà. Donc la réclamation, elle est acceptée. Donc euh, elle est prise également de façon positive euh, au niveau du centre relation client, parce que cette réclamation là aujourd'hui nous permet de parfaire le produit, nous permet également de déceler le, le, le dysfonctionnement, nous permet également de rectifier euh, et de rendre ce produit là beaucoup plus adéquat euh, pour le client. Toujours euh, dans le but d'améliorer la qualité de service.